Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Warcry, le tome des champions 2019 On va découvrir un petit peu le contenu de cette extension, les apports et puis également les écueils Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et puis à la liker puis si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, faites-le, c'est génial Allez, on va partir donc à la découverte de ce tome des champions 2019. Si j'ai mis juste ici le livre de base et le monstre est mercenaire, qui était donc la première extension, c'est parce que bah, bien entendu ce livre-là est une extension de Warcry, donc nécessite le jeu, et donc se réfère à certains endroits au livre de base. Donc faites attention. Et puis également, comme vous allez le voir, il y aura la possibilité de jouer les monstres. Euh, et euh, bah en l'occurrence, on y reviendra, mais les profils des monstres ils sont dans la première extension. Ah Donc euh, il y a 80% de ce bouquin qui est autonome de monstres et mercenaires, mais il y a quand même une partie en fait qui s'y réfère. Donc faites gaffe, ce n'est pas monstres et mercenaires. Il y a des choses que vous ne pourrez pas forcément exploiter dans le tome des champions. Et euh, à moins d'avoir quelqu'un qui a euh, ce livre-là ou qui peut euh, vous partager notamment les profils euh, des monstres de façon euh, sympa. Si vous avez un pote qui peut vous, euh, vous fournir ces choses-là, ou, ou par exemple un youtubeur sympa, bah, n'hésitez pas à le contacter. Allez, on va regarder donc euh, cette, cette proposition euh, Warcry euh, ensemble. Euh, bon, je vous passe euh, la petite euh, lettre euh, de euh, bienvenue, on va avoir au niveau du sommaire donc euh, les jeux libres euh, les jeux narratifs, on est sensiblement en fait sur la même proposition que euh, mercenaires hein, euh, c'est à dire qu'il euh, va y avoir beaucoup hein, de, de, nouveaux, de nouveaux de nouvelles campagnes euh, les quêtes fatidiques hein, dont on, on sait qu'elles ont une particularité c'est que tout le monde peut les faire les batailles de défi, ça c'est euh, plutôt sympa, l'épreuve des champions, ça c'est pour relever un petit peu euh, la difficulté, un petit peu relever le, le niveau, c'est très sympa aussi vous allez voir euh, les bêtes errantes qui euh, sont une pro proposition euh, très alléchante puisque notamment vous allez pouvoir euh, recycler euh, quelques figurines de euh, Underworld et euh, ça je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment euh, sympa Sinon, bah, comme d'habitude, vous allez avoir des tableaux pour euh, créer des noms euh, de figurines. Ça, c'est sympa, mais euh, sans plus. Et puis, le gros, un, un des gros atouts, c'est les cartes des combattants. Vous savez que normalement on avait des starters pour acheter les cartes des combattants. et eh bien euh, si vous ne les avez pas euh, euh, récupérées parce qu'elles sont out of stock pour la plupart, elles seront listées ici. Ce qui euh, va laisser prémunir le fait que bah, je pense pas que ces cartes-là soient réimprimées en fait euh, vu qu'elles sont maintenant euh, dans ce bouquin. Donc euh, si vous avez raté les cartes, bah, ratez pas cette extension-là parce que je pense que c'est la dernière fois qu'ils euh, qu vous les imprime. Allez, je passe le euh, pour la gloire, euh, blablabli, blablabla. Vous partez euh, à la guerre, euh, c'est super top. Et puis, surtout, euh, si vous aimez ce jeu-là, euh, euh, viens des jouer à Age of Sigmar, un grand classique. On commence par la proposition euh, de euh, jeu libre. Donc, dans cette section, en fait, on va euh, nous fournir euh, des règles pour créer euh, notamment des nouvelles bandes, mais surtout pour utiliser euh, des euh, décors. Et utiliser ses propres décors donc on n'est plus obligé en fait d'être rattaché à des décors de la boîte de start de warcry et on n'est même plus obligé forcément d'acheter les packs d'extension de décors qui contenaient eux-mêmes les cartes de disposition euh, je trouve que c'est très très très intelligent en fait de faire ça parce que ben non seulement il y a des joueurs qui ont des décors autrement hein, qui ont eu des décors dans age of sigmar notamment mais dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de gens qui font leur propre décor, donc permettre aux gens d'utiliser euh, ce qu'ils veulent, c'est une bonne chose. Et puis en plus, euh, ben, moi je dois avouer que euh, les cartes, euh, j'avais pas trop tendance à les tirer au hasard, parce que je c'est une grande perte de temps de rechercher les décors. En fait, vous aviez les décors de la, de, de, de la boîte de start, hein, c'est une évidence, mais euh, quand vous tiriez la carte, il fallait retrouver les bons, euh, que ça matche vraiment. Pour peu que vous n'ayez pas peint telle ou telle barrière à laquelle vous manque, ben euh, ça ne matche pas. Donc il faut avoir peint l'intégralité de sa boîte euh, avant de lancer une partie. Et, euh, et voilà, pour moi finalement c'était une liberté qui était plus une contrainte. Et donc là avec le jeu libre, ben, ben c'est réglé. Euh, pour ce faire, très simplement, vous avez trois propositions de constitution euh, de terrain. Euh, la première c'est le placement euh, de terrain euh, libre par euh, quelqu'un qui est désigné comme étant l'architecte du destin. Donc euh, tout simplement ce qu'il va faire c'est qu'il va positionner les décors comme il en a envie euh, et pour que ça matche avec le rééquilibrage en fait, c'est que euh, une fois qu'il a positionné en fait euh, la carte, euh, vous allez tirer une carte de déploiement et c'est l'adversaire qui va choisir non seulement l'orientation de la carte, c'est-à-dire dire où est le nord et où est le sud de la map en fonction du déploiement, mais qui va également définir qui va jouer bleu et qui va jouer rouge. Donc partant de ce principe-là, en fait, la personne qui met les décors, elle ne peut pas euh, euh, venir se dire tiens, je vais rajouter un élément de décor qui soit positif, hein, qui soit avantageux. Pour moi, parce que ce qui va se passer c'est que sans aucun doute la lecture de la table va faire que la personne d'en face va s'en rendre compte et puis elle va ensuite orienter la carte de déploiement et puis surtout définir les couleurs de déploiement pour profiter de cet avantage et donc ben, euh, euh, vous, euh, vous, vous, vous baiser dans votre volonté à orienter le jeu. Donc vraiment quand vous utilisez cette méthode là, il faut que l'architecte ne soit pas quelqu'un qui oriente le jeu parce que ce sera toujours assez dépendant. Vous aurez également la deuxième méthode hein, qui est celle-ci euh, qui est un placement de terrain avec un, un système de générateur. Donc on lance un D3 et en fonction du D3, euh, on va euh, définir la densité du terrain. Donc soit on aura un terrain qui sera euh, clairsemé, soit un terrain normal, soit un terrain dense. Une fois qu'on a défini ça, on va ensuite définir le nombre de euh, grands éléments dans le terrain et puis de petits avec un D3 s'il est clairsemé, un D3 plus 1 et puis un D3 plus 3 s'il est euh, dense. Et puis pour les éléments de terrain c'est un D6, un D6 plus 3 et un D6 plus 6 pour les petits éléments qui sont les débris, les ruines, les murets et les passerelles alors que les grands bah, c'est les bâtiments, les plateformes, et les grandes statues ou éventuellement les arbres. Et puis enfin il y a une méthode un petit peu plus chiadée encore qui est la méthode 3 qui est de créer en fait une pile euh, de cartes. Donc ça c'est un petit peu fastidieux à mon goût euh, Franchement, je vois pas trop euh, l'intérêt. On va choisir un certain nombre de cartes. En fait, on va sélectionner un certain nombre de cartes. On pourra même euh, décider, euh, décider de euh, créer euh, ses propres cartes. Et puis, en retirant notamment hein, les cartes de symétrie, puisque vous savez qu'il y a des cartes en fait dans le jeu qui sont juste la symétrie de la carte d'avant. Donc, il vous propose de les retirer et puis euh, d'avoir un système de cartes un petit, plus, un petit peu plus large. Voilà, vous avez ces trois possibilités-là. Euh, moi je suis euh, assez fan de la méthode 2 et, euh, et plutôt fan de la méthode de la méthode 1 Surtout que ben, euh, ça permet euh, au final euh, d'utiliser éventuellement des impressions 3D Donc je trouve que c'est une euh, très bonne chose Voilà euh, une des grosses propositions également c'est euh, la mêlée monstrueuse Donc en fait là, la mêlée monstrueuse ce qui se passe c'est que dans euh, Monstres et euh, Mercenaires euh, on partait à la chasse d'un monstre, il hein, euh, euh, y avait, y avait des, des, des campagnes comme ça. Là, on vous euh, invite tout simplement à jouer euh, les monstres. Et comment ça se passe ben, Quand vous allez constituer euh, votre bande, au lieu de rassembler en fait, des joueurs, des figurines, vous allez tout simplement euh, choisir euh, un combattant euh, avec la marque runique euh, euh, gargantuesque. Et puis c'est ce monstre-là en fait, que, que vous allez incarner. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il faut savoir qu'au niveau euh, du terrain, euh, le premier joueur euh, dans l'ordre d'initiative, puisqu'on va tirer euh, l'initiative... Euh, place euh, euh, des trois éléments euh, des terrains et puis ensuite au niveau du déploiement on pioche pas euh, de cartes de déploiement il hein, y a un déploiement qui est assez spécifique alors là on est vraiment dans la partie rigolade euh, où euh, il s'agit de prendre ces monstres et de dire on, on se fout sur la gueule hein. euh, c'est quand même assez restreint c'est vraiment le plaisir de jouer euh, que les grosses figurines euh, il faut voir à l'usage, au niveau des péripéties on a le droit d'utiliser que le climat, les environnements et les phénomènes euh, magiques euh, Au niveau euh, des règles spéciales on a notamment une règle d'attaque là qui est plutôt amusante Parce qu'en fait quand les deux monstres se... quand il y en a un qui attaque un autre on va lancer un dé Et en cas d'égalité il euh, y a comme un espèce de combat entre King Kong et, et, et Godzilla où, où les monstres se figent et euh, il bouge plus et en fait euh, rien ne se passe jusqu'au jusqu'au prochain round donc ça c'est vraiment intéressant il y a également une notion de points de robustesse euh, des points de robustesse que vous allez acquérir et puis ensuite que vous pourrez euh, dépenser dépenser pour euh, payer euh, des actions euh, et, euh, et des aptitudes donc ça c'est assez original aussi donc le mode ne manque pas d'originalité, mais euh, c'est euh, quand même juste, juste un, un, un gros délire de dire on va jouer euh, les, les, les monstruosités, les, enfin, les, les, les gargantuesques. Je pense que je vais essayer, je vais peut-être peut me commander 2-3 monstres, étant donné que j'ai également acquis euh, ce jour euh, monstre et mercenaires, que j'ai eu la chance de trouver dans le Games Workshop de Versailles, et c'était le dernier. Euh, je sais qu'ils ont été notamment réimprimés, enfin qu'ils ont été réassorts euh, au, niveau, euh, au niveau de Philibert. Donc vous avez le lien sous la vidéo hein, pour acquérir le monstre et mercenaire. Passez pas à côté quoi parce que vous allez voir, c'est très, très important. D'ailleurs, ils le disent là, euh, au niveau des caractéristiques des monstres. Elles ne sont pas dans ce livre. Euh, elles ne sont pas présentées dans ce livre, en fait. Elles sont euh, directement euh, dans celui-ci, dans Monstres et mercenaires. On va, euh, on va retrouver, euh, on va retrouver euh, les caractéristiques des monstres. Et vous ne les aurez que là. Donc, euh, c'est euh, euh, ouais, un, euh, un, un peu mesquin, en fait, euh, de leur part. Je les cherche. Voilà, je vais les trouver. Ça, c'est pas les monstres. Euh, voilà ils sont là ça c'est les caractéristiques des monstres voyez. et en fait euh, bah, elles sont que là en fait, elles sont que dans ce bouquin là vous les trouvez que dans ce bouquin là donc je trouve ça assez mesquin euh, d'offrir un mode de jeu euh, où on ne joue que les monstres et de n'offrir les, con les configurations des monstres que ici soyez soyez vigilants bon après ce ne sont que il euh, n'y a que ces deux pages là qui euh, qui euh, l'intervention euh, du livre Monstre et mercenaires donc ensuite pour euh, la partie euh, des jeux narratifs il va se passer trois choses c'est que on va avoir des campagnes narratives pour les 15 nouvelles euh, bandes euh, et qui seront dédiées en fait à ces nouvelles bandes on va avoir huit quêtes euh, fatidiques c'est à dire en fait euh, des quêtes qui sont euh, libres hein. vous pouvez euh, jouer euh, n'importe qui euh, et puis on va avoir euh, cette nouvelle bataille de défis, ça c'est vraiment sympa les défis, vous allez voir, on va voir ça ensemble, c'est quelque chose que, ouais, que, je trouve, que je trouve pas mal, on se bat euh, euh, contre un pote mais euh, il incarne pas une bande en fait, enfin euh, vous allez voir, je vais pas vous en dire de trop, et puis ensuite euh, on a également euh, l'épreuve des champions qui rehausse sérieusement la difficulté des campagnes en instaurant euh, des euh, blessures euh, qui peuvent vraiment euh, durer, hein, perdurer euh, sur, euh, voire même de façon définitive. Donc au niveau euh, de ces campagnes, bon bah voilà, là on a la Slave to Darkness, hein, euh, qui est carrément euh, euh, en liaison avec, euh, avec le livre qui vient, euh, qui vient, euh, qui vient de sortir. Euh, on va euh, se retrouver avec euh, les convergences, hein, la première convergence, euh, la seconde convergence et puis la convergence euh, finale Grand classique avec euh, la carte de mise en place, euh, le terrain, le déploiement, euh, les conditions de victoire, les éventuelles euh, péripéties Un petit peu de fluff et puis ici les artefacts de pouvoir et, euh, et les, traits, euh, les traits de commandement Donc ça vous en avez euh, une chez plus une, hein, vous avez pour les euh, osiacres, hein, euh, Bones Reaper Tranquille. On va en retrouver pour les Hogor euh, euh, motrip, euh, les Caradron, euh, les disciples of Twinch, les Scaven. Celle-là, elle me branche bien. et Je vais peut-être euh, peut-être m'intéresser à celle-ci. Elle est sympa parce qu'elle se passe elle se passe en, en, en ville. On a euh, la chambre des guerriers également. Il y en a pas mal. Hein Alors vous voyez, à chaque fois, il y a le, il y a le logo hein, euh, attaché en fait, à la faction qui est, qui est concernée. Hein, le Beast of Chaos. Euh, la Fire Slayer. Avec nos nains. Et puis les elfes. Voilà. La chambre sacro-sainte. Donc à chaque fois hein, l'orientation le, le, le, est, est exactement la même, à chaque fois il y a les trois convergences, euh, le fluff, les blades of corn, et puis voilà, bouffie de vie. Les zedonites. Ça je vous laisserai, je vous laisserai regarder euh, par vous-même hein, les séraphons. Alors après il faudrait euh, je ne les ai pas euh, toutes, euh, toutes lues en détail mais euh, c'est vrai qu'elles sont elles sont plutôt originales. Bien sûr vous avez euh, les fruits de la victoire hein, avec, euh, avec pour chaque, euh, chaque campagne ce que, ce que l'on gagne, euh, les artefacts de pouvoir et tout ça, donc ça je, je vous le passe parce que je ne vais, euh, vais pas vous spoiler euh, non plus avec le bouquin. Et puis, on va retrouver des quêtes fatidiques. Donc, les quêtes fatidiques, ils vous disent bien qu'il faut vous reporter au livre original de Warcry, page 63. Euh, et euh, et euh, vous avez des règles de territoire de quêtes fatidiques. Et puis ensuite, ben on va retrouver... Donc là, maintenant, c'est plus lié à une faction en particulier. C'est vraiment open bar pour, pour qui veut. Vous avez, vous avez toutes les quêtes. Je vais les, je vais les passer parce que on n'est pas là pour se, pour se reluquer des quêtes. Mais il euh, y en a quand même de quoi faire. C'est un peu comme euh, dans euh, euh, Monstre et Mercenaires. Le bouquin est quand même un petit peu plus euh, chiadé que, euh, que le Monstre et Mercenaire. Il est beaucoup plus épais en fait. Je vais, euh, je vais essayer de vous montrer sans perdre ma page. Mais on est, euh, on est sensiblement dans un bouquin qui est deux fois plus épais que euh, Monstre et Mercenaires. Monstre et Mercenaires, il y avait 64 pages. Euh, alors que ici on en a 128, donc vous voyez oui c'est bien ça, on a on a quand même le double hein, euh, euh, de pages de pages ici. Euh, la bataille de défi, alors ça euh, j'aime. En fait c'est une section qui contient sept nouvelles batailles de défis euh, pour vos bandes, euh, chacune euh, se concentrant euh, sur un objectif euh, bien précis. Et en fait vous avez euh, quelqu'un qui va prendre le rôle du euh, challenger et puis quelqu'un qui va euh, prendre euh, le rôle du joueur euh, adverse en fait. Et euh, celui qui va prendre le rôle du challenger, il va constituer euh, une bande. Et puis euh, celui qui va ensuite euh, devenir le joueur adverse, euh, il va utiliser une bande très spéciale. Puisque en fait euh, le joueur adverse c'est contre... Euh, de contrer en fait les tentatives du challenger à, à résoudre la, la, la mission. Et au lieu de contrôler une bande, en fait, euh, ben il va contrôler des combattants qu'on appelle des adversaires. Et on va choisir d'abord la bataille de défi qu'on va vouloir jouer, qui sera le challenger et qui sera l'adversaire. Et puis ensuite, on a des règles de placement, des règles spéciales, des règles de bataille et des règles de butin. Et donc voilà, ce qui est très intéressant... C'est que là, euh, on vous dit dans euh, la première, là, le tombe, euh, la tombe des saints euh, euh, à Artimire, que euh, celui qui joue en fait, euh, qui essaye de contrer euh, le joueur principal, il va euh, jouer des morts apaisées. Donc c'est quoi les morts apaisés ben, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est votre capacité à jouer certaines figurines, pas toutes, hein, mais certaines figurines que moi il me semble avoir reconnu euh, comme étant des figurines d'Underworld. Vous allez pouvoir jouer des squelettes, vous allez pouvoir jouer euh, des figurines comme ça. Euh, là par exemple ici où on peut jouer euh, euh, des créatures des cavernes sauvages euh, et, euh, et également euh, des marques uniques de brutes. Donc après vous avez un seuil de 1000 points, et puis en respectant, en fait, en respectant ces, ces icônes-là, vous pouvez constituer une troupe de brutes et de, et, de, et de cavernes sauvages, et, et essayer ensuite de contrecarrer les, les, les, les, les objectifs que doivent remplir en fait le joueur qui, qui joue, celui qui, qui tente la mission. C'est plutôt sympa, ça fait un peu jeu de rôle avec un maître de jeu qui va jouer les méchants, et un joueur qui lui ben, se laisse bercer par une mission avec des règles spéciales pour chaque mission, des récompenses spécifiques pour chaque mission et puis un plan de bataille spécifique Franchement, euh, j'aime bien, j'ai hâte de tester. Étant donné que j'ai eu euh, Monstre et mercenaires que vous voulez, je n'ai pas euh, testé celle de Monstre et mercenaires. Mais euh, je pense que je vais, euh, je vais tenter, tenter l'aventure. En plus, on voit ici là, que pour certaines missions, on a les cartes, enfin les valeurs de cartes pour un sorcier itinérant, euh, pour euh, euh, Adkoran. Vous voyez, vous avez des personnages qui vont débarquer en fait, dans ces missions et qui vous sont, euh, qui vous sont euh, précisés au niveau, au niveau de leurs valeur de cartes ça c'est assez intéressant aussi l'épreuve des champions donc là l'épreuve des champions c'est bah, on, on est quand même dans un tome qui porte ce nom là hein. on, est, on est dans un tome qui s'appelle le tome des champions donc de quoi s'agit-il au juste vous allez avoir la possibilité d'ajouter des compatants hein, au, mode, au mode champion et puis surtout ce qui va se passer c'est que vous allez explorer un territoire et qu'en fonction des territoires que vous allez explorer dans vos campagnes, euh, vous aurez euh, également euh, des résultats avec un D, ce qu'on appelle un D66. Donc un D66, c'est deux D6 que vous lancez. Et puis en fonction des, des résultats que, que vous allez obtenir, euh, en, en mode champion, euh, vous pouvez explorer euh, des zones de territoire. Euh, que vous dominez et euh, pour tenter de découvrir les secrets et les trésors. Donc euh, à la fin en fait euh, de la partie, à la fin de la campagne, vous lancez ce D 66 et vous venez euh, regarder en fait pour chaque domaine que vous contrôlez, ce qui vous arrive. Rien de spécial, euh, vieille ruine, catacombes croulantes temple en ruine, euh, tombes profanée, nexus chaotique et crypte euh, de l'orage caché. Bon, par exemple la dernière hein, qui est le top du top, euh, vous recevez immédiatement un artefact de pouvoir. Voilà, et donc ce qu'il y a également euh, dans cette partie-là, c'est euh, les blessures critiques. En fait ce qui se passe c'est que quand un combattant euh, subit une blessure, euh, la blessure est une règle euh, qui a fait votre combattant au cours de la bataille euh, et puis pour les campagnes ultérieures. Et donc ce qu'on vous invite à faire c'est à venir euh, tester vos blessures ici au niveau des blessures graves. Là aussi vous lancez un D66 et euh, vous regardez en fait ce qui vous arrive. Le problème c'est qu'il y a des blessures qui sont temporaires et puis qu'il y a des blessures qui seront permanentes. Or, je regarde par exemple, euh, ave euh, par exemple euh, aveugle d'un œil, c'est-à-dire que vous prenez une flèche ou une, une blessure dans l'œil, euh, après ce qui se passe, vous allez jeter un dé, et puis euh, sur 1, cette blessure est permanente. Voilà, c'est-à-dire que vous la gardez jusqu'à ce que la campagne soit totalement terminée. Et puis sur 2+, cette blessure, elle est juste temporaire. Et puis elle va faire que vous soustrayez 1 à la caractéristique d'attaque, avec un minimum de 1 des actions d'attaque de ce combattant, blablabla. Bla bla bla. Donc là, vous avez plein de possibilités, vous avez notamment la mort. retirer ce combattant de votre feuille de bande, autant dire que c'est clair et net. Et puis, il y a la survie miraculeuse qui est le 66, euh, comptez euh, ce résultat comme un rétablissement total et ce combattant euh, gagne un niveau de destinée. Donc voilà, il y a plein de choses. Il hein. y a la blessure au ventre, il euh, y a les côtes brisées, il y a le bras cassé, la jambe brisée, le choc traumatique, euh, la euh, euh, faveur perdue et le rétablissement euh, total également. Ce combattant ne subit aucun effet. C'est de 41 à 65. Ensuite, bon, vous avez euh, les artefacts, donc euh, les, actes, les artefacts euh, mineurs. Donc là c'est pareil, c'est un D66 pour, pour pouvoir savoir ce que vous allez, que vous allez avoir comme récompense. Euh, les artefacts euh, donc sont des consommables et euh, ils sont périssables. Donc euh, ce tableau inclut euh, des artefacts instantanés, donc quand ils sont, euh, il y a marqué périssables, instantanés ou, euh, ou consommables. Et quand ils sont euh, instantanés, euh, ils ne sont pas donnés un combattant pour qu'il les porte au cours de la bataille, hein, euh, l'effet en fait il est résolu euh, immédiatement, euh, soit il est euh, périssable, et euh, soit il est consommable, donc là à ce moment là vous l'emmenez vous, vous en campagne, donc là vous avez un grand tableau, il hein, y a pas mal, il y a vraiment moult, euh, moult artefacts à, à récupérer, c'est euh, plutôt sympa je trouve. Voilà les règles des bêtes errantes que je vous expliquais pour les défis. Euh, donc en fait, euh, vous les avez ici, vous avez les descriptifs, en fait, vous avez les cartes euh, des euh, bêtes euh, errantes qui vous sont euh, proposées là euh, Si c'est des créatures euh, des cavernes, hein, je vous disais, hein, c'est ce logo là qu'on voit Quand vous faites un défi, euh, on vous dit, ben euh, euh, des cré créatures des cavernes pour 1000 points Et vous avez les caractéristiques des créatures des cavernes qui sont ici Avec euh, notamment euh, un cave sauvage, euh, euh, rockgout euh, euh, trogos euh, sauvage euh, voilà vous avez en fait euh, ce qu'il vous faut et puis vous avez également les aptitudes hein, euh, dont vous aurez besoin si vous faites des doubles si vous faites des triples donc vos petits tableaux euh, sont euh, sont prémâchés et sont euh, prêts à être utilisés et puis les morts inapaisés notamment avec des squelettons inapaisés avec leurs caractéristiques donc euh, bon, c'est plutôt, plutôt classique, hein, ça colle avec, avec ce qu'on connaît déjà. Et puis bah, là aussi, on a des aptitudes, hein, des, monstres, des monstres inapaisés. Notamment sur un triple, on a invoqué des sbires placés, des trois combattants, ayant la marque runique mort sans repos à 3 pouces au moins de ce combattant donc ça c'est cool, hein. ça veut dire que ça, euh, <rire> ça ça régénère ça régénère un max et puis ici au niveau euh, des créatures des cavernes sauvages, hein, le triple c'est euh, la fureur de Squidge euh, un combattant euh, ne peut euh, utiliser cette aptitude que euh, si euh, on lui a alloué au moins 10 points de dégâts euh, il peut effectuer une action de mouvement bonus euh, puis peut effectuer une action d'attaque bonus, donc c'est Sensiblement déjà ce qu'on connaît avec nos triples dans, dans War Crime, mais euh, c'est plutôt sympa. Et puis bah là, vous voyez, vous avez des, des, des figurines dont certaines peuvent être directement issues de vos boîtes de Underworld. Hein. Si vous avez vraiment chopé toutes les factions d'Underworld, ça c'était dans les factions d'Underworld. Euh, pareil pour les squelettes, il y a moyen de. De réutiliser, de crossplay un peu euh, vos figues, puis bien entendu, bah, si vous voulez jouer euh, déjà euh, dans euh, euh, dans Edge of Sigmar, bah, là aussi vous pourrez euh, les rétrocéder à Warcry, c'est une super bonne chose. Bon, je passe la chambre des guerriers, et tableau des antécédents, hein, c'est pour euh, donner euh, des noms et euh, des prénoms à, à vos figurines. Bon, là aussi ils se sont amusés à vous en chier, euh, euh, pas mal étant donné que euh, ils touchent les nouvelles factions, les Oviacres, euh, les Esclaves des Ténèbres, euh, bon il se devait, hein, étant donné qu'il avait fait pour les autres jeux, de euh, vous le présenter également euh, pour euh, ceci. Je passe également la partie sur le jeu égal, hein, vous avez les batailles rangées et les intentions cachées de, de mise à jour 2019, 2020. Par contre, comme je vous l'avais dit, hein, bon, les le, le tournois, hein, ça également, c'est les, les factions classiques. En même temps, c'est du jeu organisé et puis, et puis, on vous en parle. Il y a une mise à jour des règles de campagne, hein, gagner des points de gloire. Donc participer à une campagne, à une bataille de campagne, ça vous rapporte 3 points de gloire. Euh, euh, remporter la bataille, c'est 2 points de gloire. Donc ça c'est une mise à jour en fait hein, euh, de, des points de gloire qui a été fait. Sans aucun doute un rééquilibrage. Et puis voilà, ça, ça avait été ça a beaucoup été commenté, voire, voire décrié. Euh, c'est euh, euh, les cartes des combattants Donc euh, ben, le problème c'est que ces cartes de combattants Elles ont été out of stock assez, assez rapidement Et puis, euh, et puis ben, là on vous, propose, on vous propose de les récupérer dans le bouquin Alors c'est toujours plus fastidieux hein, que d'avoir acheté les cartes Puisque vous vous retrouvez avec des feuilles imprimées Mais vous avez quand même les caractéristiques Donc c'est une très bonne chose hein, La chambre d'avant-garde, euh, les idonesses euh, Vous avez vraiment tout ce qui était, tout ce qui était sorti euh, dans ces petites boîtes pack, euh, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait du out of stock, peut-être que c'est ressorti, euh, peut-être pas, mais bon, là, le fait que ce soit présent dans le bouquin, bah, ça laisse vraiment pressentir du fait qu'ils réimprimeront pas, quoi. Hein maintenant, euh, maintenant c'est là dedans euh, vous vous démerdez quoi euh, alors bah ce qu'il faut faire bah, c'est euh, vous prenez votre, votre bon, bon vieux photoshop euh, vous repécho les caractéristiques et puis euh, et puis bah, vous refaites les cartes hein. j'ai vu traîner sur internet les cartes vierges donc vous pouvez vous amuser avec un photoshop à refaire en reprenant les caractéristiques du bouquin à ressaisir en fait toutes les caractéristiques c'est fastidieux, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple hein, de, de refaire une fournée, mais euh, là, je pense que maintenant, on peut dire que c'est euh, que c'est peine perdue. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce tome des champions J'aime beaucoup l'idée, euh, je vais commencer par le point négatif. Le seul que je trouve c'est que ben, de toute évidence il faut euh, mercenaire hein, pour pouvoir y jouer puisque vous allez retrouver uniquement les caractéristiques des monstres dans l'autre extension et pas dans celle-ci. Donc je trouve assez mesquin de nous proposer de jouer les monstres hein, de façon individuelle et de ne pas y répéter en fait les caractéristiques. Franchement le livre a bien assez de contenu pour se justifier euh, tout seul et euh, rajouter les caractéristiques ça changeait pas grand chose. Euh, voilà c'est le seul point négatif sinon on a quand même un livre qui est quand même assez fourni hein, on a le double euh, de la première extension donc ça c'est un très très bon point euh, ce que j'aime beaucoup c'est cette possibilité euh, de présenter euh, maintenant les plateaux euh, au gré de ses désirs et surtout au gré des décors que l'on a c'est une bonne chose, même s'il y avait beaucoup de décors Warcry, ceux qu'on nous propose d'acheter en supplément sont très très chers, hein. c'est un peu euh, le, le, la façon de faire de, de Warhammer, et euh, ben là, euh, pouvoir réutiliser les éventuels décors qu'on aurait déjà, voire les choses qu'on aurait fait soi-même, c'est vraiment un super bon point, et puis, je pense que ça va également redynamiser le jeu dans le fait qu'on va vraiment pouvoir s'installer encore plus rapidement, parce que le système de cartes aléatoires était très intéressant, permettait énormément de diversité, mais au niveau de la mise en place, c'était quand même assez contraignant et donc là on a cette contrainte qui fait qui fait le saut. Sinon ce que j'aime bien aussi c'est donc la fameuse valeur des champions, hein, le fait de comme ça storyboarder un petit peu l'avenir de votre joueur, un peu à la façon d'un JDR, moi je trouve que jouer les figurines comme ça en se disant il va m'arriver plein de choses et puis je vais être blessé dans les campagnes et puis ça va perdurer ou pas, je trouve que c'est super, un super truc, récupérer des artefacts, avoir des zones qu'on a réussi comme ça à acquérir et puis en avoir les bénéfices, je trouve que c'est une très très bonne idée, ça donne de la profondeur au jeu j'aime bien la notion de défi alors n'ayant pas eu mercenaire euh, jusqu'à aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo euh, j'ai cru que c'était une nouveauté mais il semblerait euh, que non mais j'aime bien cette notion hein, de défi euh, avec un joueur qui prend, euh, qui va prendre des actions et puis euh, des objectifs et puis un autre qui va jouer entre guillemets les méchants et j'aime bien surtout la possibilité de sortir des vieilles figurines ou des figurines d'autres univers pour pouvoir les incorporer le crossplay c'est vraiment vraiment vraiment euh, la clé voilà, euh, les cartes, la présence des cartes. Là par contre, ça se justifie peut-être d'acheter cette extension rien que pour ça. Puisque si, euh, comme beaucoup de personnes, vous n'avez pas réussi à obtenir euh, les cartes, euh, bah là on est sur une extension qui est, je crois, aux alentours de 20 à 25 euros. C'est vraiment pas cher au, au vu des cartes hein, qui étaient, elles, très chères. Hein, C'était quand même 6 à 9 euros le paquet il y en avait beaucoup et euh, ça claquait euh, ça claquait vite le porte-monnaie là vous achetez ce bouquin et vous les avez alors bien sûr hein, je l'ai dit dans la présentation c'est ce format papier à imprimer, à découper, à, à reconfigurer en fonction des cartes, c'est à vous de voir, mais au moins les caractéristiques sont présentes et puis surtout euh, les valeurs en fonction hein, des triples, des doubles sont également reportées. C'est un super bon point. Les campagnes, beaucoup de campagnes, des campagnes spécifiques aux nouvelles sorties de Warhammer, hein, les OSIAC notamment, donc ça aussi c'est un point positif, même si je n'imagine pas que euh, le bouquin soit justifiable pour ça, parce que la plupart entre nous ne joue qu'une seule faction vous n'allez pas acheter le livre que pour une seule faction voilà voilà c'était mon retour sur le tome des champions 2019 je vous présenterai dans très peu de temps le tome 2019 pour blackstone Fortress. donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et puis j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair en attendant je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que dans warcry il y a vraiment que ça pour potrer le type d'en face allez à très bientôt ciao